Wow. Ah. Wow. Yo. Salut à tous, c'est Rélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien dans cette deuxième vidéo du parcours de l'extrême. Je vous rappelle, je construis des obstacles dans mon jardin. Aujourd'hui, j'ai pris le VTT enduro, mais j'ai aussi le trial et d'autres vélos au cas où ça se complique, puisque épisode 2 veut dire beaucoup plus dur. Et j'ai regardé dans la première vidéo vos commentaires, vous m'avez proposé des trucs vraiment très très très très très chauds. Donc il va falloir déjà de l'énergie grâce à Bang Energy, la boisson énergétique... Pas de calories, pas de sucre, juste de l'énergie pour mes déposes défi. Toutes les démonstrations du bon se sont annulées en ce moment. Donc honnêtement, ça fait plaisir d'avoir des partenaires qui me soutiennent comme ça. Donc je vous fais une petite promo de Bang Energy, la boisson énergétique. Et je vous présente le premier défi tout de suite. Et juste là, j'ai installé une sacline de 5 mètres de long. On va voir si je peux la traverser avec le VTT enduro. Donc je mets le casque. Bien sûr, pendant le confinement, on fait attention, on met les protections et tout ça. Mais regardez déjà à pied comment c'est compliqué, comment je galère. Alors imaginez-vous avec un vélo, elle n'est pas plus large que ma chaussure ou que quatre doigts et j'ai vraiment pas l'habitude d'en faire souvent. Si j'arrive à la traverser du premier coup honnêtement, c'est plutôt encourageant pour le défi. Là quand on est au milieu, ça se fléchit vachement, ça bouge beaucoup et là va surtout y avoir la partie qui remonte oh là là du premier coup. Oh là là. Ça c'est magnifique. En fait quand on est au milieu, bah on est, on est bien, ça descend sauf qu'après ça remonte. il va falloir certainement repédaler et sur une slackline comme ça, ça va pas être facile. Je crois qu'il me faut encore un peu d'énergie. C'est parti pour le premier défi. Let's go. Pouf alors, déjà essayé, de mettre la roue avant, Ouah, ça va être compliqué ce premier défi je sens, je sens que je vais y passer un moment, je suis parti il faut pas que je m'arrête, si je tors pas un disque dans ce défi là, je vais être chanceux, Et merde, Ouh. je crois que j'ai mis la barre trop haute pour commencer la vidéo là, je sais plus qui avait proposé la slackline, mais je ne le remercie pas, allez là j'avais un début, il faut lâcher les freins, il faut laisser rouler, là je l'avais pas vu, C'était pas assez tendu. Hein, parce que je croyais d'abord l'avoir bien tendu. là je vais attendre à bloc, est-ce que c'est mieux là, ouais c'est pas plus mal hein. pourrait pas être pire en tout cas parce que là vraiment je m'enfonce trop quoi, limite je touche le, le sol, oh ça pourrait pu être magnifique, là, même en étant dessus, tient pas quoi, ah si j'y arrive, je suis trop content là. pourquoi je me suis mis ce défilé en premier quoi, réfléchis pas, la montée, bim, décalé, là ça roule, Oh, oh, tellement frustrant je suis dessus et ça part allez j'y retourne allez comme une randonnée comme une randonnée comme une randonnée qui termine mal ah oh, c'était sûr non non non petite pensée là pour mon pote Kenny Bellet qui l'avait fait sur une falaise mais énorme je sais pas comment elle faisait sa slackline elle était monstrueuse avec du vide de ouf je sais pas comment il a fait Putain, respect quoi c'est magnifique Oh non En attendant je me rapproche. J'ai touché la palette de faim. Je ne fléchis pas. Ah bah je l'aurais dû. Persévérant, je vous le dis. Je regarde bien loin. Je suis obligé de regarder ma roue avant, c'est pas possible de regarder loin. Les oiseaux, le calme, le confinement. C'est un des avantages ça. La nature reprend le dessus. Tout comme mon étire carton. Coup de chance, coup de chance. Non Putain, ça bouge Non Du speed, j'ai dit du speed toi, tu crois? Non, putain, j'étais si proche. J'étais l'avant sur la palette. Ok, allez, ça me motive ça. Ça veut dire que c'est possible. Là, là, je Laisse rouler jusqu'au bout. Laisse rouler. Non! Non! Oh non! Ah, J'en peux plus. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ok, je coupe le son. Je coupe le son sur le montage. Juste les petits oiseaux, mon souffle, c'est maintenant que j'y arrive, allez. Oui Yes Yes Ouh Combien d'essais j'ai mis Je sais pas. Honnêtement, je pense que ça se voit à la gueule de mon t-shirt, il est trempé. Je vous mettrai dans les commentaires, je sais pas combien de temps j'ai mis là, au moins une heure, c'est sûr. Mais. Premier défi qui se termine, enfin. Eh bien écoute, vas-y, je change. Yes En tout cas, merci à celui qui m'a lancé ce défi là. Il était vraiment très dur à réaliser. Donc si toi aussi tu veux me lancer un défi, tu me le marques dans les commentaires. Et puis j'essaierai peut-être, si ça me plaît, dans une prochaine vidéo, de le faire. Bon là j'ai le t-shirt trempé. D'ailleurs, c'est les nouveaux t-shirts Bomber Show. Je fais ma petite promo. J'ai mis toute l'après-midi à faire ce défi, donc c'est la fin de journée, il commence à avoir un petit vent. Donc je vais maintenant mettre le nouveau maillot 3 quarts. Si vous voulez récupérer mes t-shirts, mes suites, mes maillots, c'est dans ma boutique en ligne, bombershow.com, allez-y, ça fera plaisir, ça me soutient. Toi aussi sois un rider. Et on attaque sur ces nouvelles palettes juste ici. Bon vous me connaissez. L'idée, ça va pas être de sauter de l'une à l'autre, bien que Ouais, je vais le faire maintenant et après, je vous lance le nouveau défi. Un petit saut de 2 mètres, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus. Ouais, allez, un bon 2 mètres. Vous savez que j'ai fait le record du monde, il n'y a pas longtemps en vidéo, 3 mètres j'avais fait, c'est l'échauffement, ça. Le défi, vous me connaissez, ça va pas être un saut simple. L'idée, elle va être simple et compliquée en même temps. Je vais partir de ce tas de palettes. Je vais mettre une palette en équilibre instable sur laquelle je vais devoir sauter comme ça et ensuite atterrir sur le dernier tas de palais. J'ai l'impression que ce défi, c'est un défi à la con. Allez, premier essai, c'est parti. Celui-là, il est validé. Voilà. Du coup, j'ai la première partie de mon défi. Laissez-moi réfléchir un petit peu. Je vous trouve la deuxième partie. J'ai une petite idée de ce que je peux faire avec ça. Là il y a des parpins, ça je vais en prendre aussi quelques-uns, ça fera un bon petit truc pour genre faire un peu d'équilibre. Il y a des trucs chelous quand même au fond. Hein. On va faire gaffe qu'il n'y ait pas de serpent quand même. Salut toi Ouais ouais bah j'espère qu'il n'y a que des lézards. Allez, on va pas t'embêter, c'est bon. Du coup, parpaing, ça, je vais en prendre. Trampeau, non, j'ai déjà fait dans l'autre vidéo, je vais pas prendre les trampeaux. Je, je vais faire mon petit truc et je vous montre. Ah, on avait ça aussi, ça peut être pas mal. Ah, ça bouge trop. Voilà, préparez-vous, je sens que ça va être complètement fou. J'ai fait un parcours de ouf. Je sais pas comment j'ai eu cette idée-là, mais il va être bien long, bien dur. Première partie, ça va être la même que tout à l'heure. On va être ici, sur la palette bleue. Il va falloir renverser cette première palette ici. Je vous montre à pied. Hein. Ça va m'amener ici, sur laquelle il va falloir. En fait, là, je vais pas pouvoir monter directement. Donc il va falloir que je trouve une technique pour pousser cette bobine là, qui devrait pousser cette palette là. Ok Et là je suis bloqué parce que le touré bouge. Donc du coup je vais devoir sauter par dessus, comme ça. Et là il va y avoir une petite zone d'équilibre avec les parpaings qui bougent. De là, de là, de là, de là, de là. Et là, là, là, là ça sera la fin. Donc allez, place au défi. Yes. Comme ça, je le comme ça, tomber la palette, yes. ok, Tu. mais bon, là il reste la partie équilibre, là, là, tombe pas ici, yes, là, la dernière. Ah, il y, y a quatre défis de dingue, là on est sur un combo de ouf, j'espère qu'il vous a plu, obligé quand je vais installer ça, vous allez deviner direct ce que je vais vouloir faire, vous connaissez les dominos parce eh ben moi, je vais vouloir faire la même chose. Mais avec mon vélo et des palettes. Restez bien jusqu'à la fin, ça va être spectaculaire normalement. Et pourquoi pas, je les mettrais pas en rond comme ça, légèrement, tu vois. Ça va être le bouquet final. On devrait être pas mal. Et ma dernière palette bleue pour le point final. L'idée, elle est complètement dingue. Vous voyez cette première palette bleue là, qui est debout. Je vais essayer d'arriver avec de l'élan. Me plaquer dessus avec le vélo. Et normalement, je devrais rester comme ça. Et après, il va se créer un chemin avec toutes ces palettes pour replaquer sur cette dernière palette bleue. Je vais déjà m'entraîner à replaquer la première palette. Ah, mais peut-être un truc. Oh, oh la poussière. Wow. Là, il y a quelque chose. Ça, c'est bon. <rire> Je vais essayer une fois avec l'enduro. Ouais, c'est pas la même avec l'enduro. Genre, plus plaqué sur la roue arrière dans l'élan. Après, je trouve ça pas aussi stylé qu'avec le trial où vraiment je suis plaqué, ça fait comme si un mur tombait. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer ce défi là avec les deux vélos. Le premier avec le trial, le deuxième avec l'enduro. J'espère que je vais pas rater sinon il va falloir que je remette toute la construction, ça va être un peu chiant. Le chamboule tout, let's go. 3, 2, 1. Oh non J'ai pas le droit, c'est pas possible. Pourquoi je l'ai raté ah, C'était trop stylé. Essai numéro 2, c'est parti. Yes Ça c'est validé Laisse-moi faire une petite variante J'aimerais ressortir de cette palette bleue sur la roue arrière Allez yes, Yes Yes <rire> Trop stylé avec la petite variante sortie arrière Magnifique J'essaie avec l'enduro et tu me diras à la fin si tu as préféré avec l'enduro ou le trial Let's go Allez ça c'est fait eh bien écoutez, c'était une sacrée journée. Merci à vous de m'avoir lancé ces défis-là. Dites-moi maintenant dans les commentaires le prochain défi que je vais devoir réaliser. Lâche un pouce bleu, abonne-toi, ça fera plaisir. Et puis merci à Bang Energy qui a sponsorisé cette vidéo, ça fait plaisir. Franchement, il n'y a plus une goutte. Ah c'est une petite là. Voilà, la dernière. Et puis si tu as envie de me soutenir, tu peux trouver mes t-shirts Bomber Show. Tous les t-shirts que je porte dans les vidéos, c'est sur mon site Bombershow.com. Ciao les gars, merci.